Le mouvement de la transition, c'est un mouvement mondial de citoyens qui se rassemblent pour réinventer le monde qu'ils souhaitent. À partir de la prise de conscience d'une multiplicité de crises profondément interconnectées, crise sociale, crise financière, crise climatique, crise environnementale, chute de la biodiversité, il y a vraiment cette volonté de se dire, maintenant, en conscience de tout ça, nous on décide d'agir. Ici, maintenant, à un niveau collectif et local. Bonjour, je m'appelle Jacqueline Dominici, je fais partie ici du jardin partagé qu'on appelle le Petit Lousset, au sein du village de Saint-Léger. Au départ, ici, c'était une friche. C'est un terrain donc, que la commune a mis à disposition. Euh, il y avait également des plantes invasives, la renouée du Japon. Donc, ça a été un grand renfort. Il a fallu vraiment euh, mobiliser beaucoup de monde, euh, en dehors des premiers intéressés, par, euh, par le projet de jardin partagé. Donc au départ, elle a organisé des réunions, euh, on a défini un petit peu, les gens se sont proposés, ceux qui voulaient faire partie, avoir un petit lopin de terre. Chaque jardinier est responsable de sa parcelle. Ce qu'il a à faire, c'est évidemment zéro pesticide, donc il faut s'informer sur savoir comment gérer euh, une parcelle sans pesticides, sans engrais chimiques évidemment. Voilà donc avec du compost, couvrir le sol, les engrais verts, etc. Le concept a été au départ mis sur papier, donc il y a eu un beau plan de fait, c'est pour ça que le jardin est si joli, euh, avec des, des arbres en espalier, des plus petits là contre le mur, euh, des groseilliers, etc. Euh, tout ce travail-là est communautaire évidemment, donc ça représente quand même une grande charge d'entretien. De, Je pique, je pique, dit le hérisson, je pique, je pique, faites faire donc attention. C'est des voitures et des oiseaux. On entend des voitures et puis on entend... Des oiseaux Des oiseaux. Des oiseaux. Et l'autre jour, qu'est-ce qu'on est venu? Cherchez dans le jardin des pommes de terre. J'ai envie de dire une classe à ciel ouvert pour faire différentes activités, pas rien que du, un potager, mais cet espace devient une salle de psychomotricité, devient un lieu de rencontre, de chant, de, un lieu artistique, un lieu d'éveil où on peut faire vraiment beaucoup de choses, où les enfants peuvent s'exprimer. On cultive évidemment et j'essaye vraiment de donner le goût de la nature, le respect de la nature aux enfants. Euh, la philosophie qui sous-tend l'association Soul en Vie, c'est de retrouver une activité d'abord qui nous relie à nous-mêmes, parce que la vannerie c'est vraiment quelque chose qui nous aide à nous centrer, une activité manuelle euh, et une activité qui nous relie à la nature, mais en fabriquant quelque chose. L'idée, c'est de dire, ben, finalement, il y a beaucoup d'osiers ou beaucoup d'autres végétaux ici dans la région qu'on peut utiliser. Si on a besoin d'un panier, on pourrait le fabriquer, on pourrait réparer des vieux paniers qui ont déjà beaucoup servi et que un peu trop vite, on jette. Et voilà, on essaye de, de participer, j'ai envie de dire, à la décroissance, à la simplicité, sans dire ces mots-là. Oui, la... ah. voilà, Mais tu peux en, en avoir, avoir. Non, non. il en reste trois ça. L'idée, en tout cas pour moi, c'est qu'en tissant des liens végétaux, on tisse aussi finalement des liens entre les êtres humains de, de plusieurs pays, de toute la région, et, et que voilà, on, on retrouve un centrage sur soi, mais toujours dans une ouverture à l'autre. Il n'y a pas que le travail manuel, il y a le cœur qu'on met à l'ouvrage, avec l'idée de se dire que quand on construit un panier, on se construit aussi soi-même. Et ce qui est passionnant, c'est de voir qu'avec les mêmes, les mêmes indications que le vanier qui anime donne, on a autant de paniers différents qu'il y a de vanier, mais je crois que dans chaque panier, il y a le cœur du vanier qui l'a fait, et ça... Pour nous, c'est vraiment important, et c'est un voilà, on a envie de simplement de partager cette passion là et de de donner envie de changer le monde à travers le travail des vanniers. I love you Eh bien, je vois que les personnes qui entrent dans ce travail de connaissance de soi acceptent de démanteler les anciens systèmes de pensée qui ont prévalu jusque-là et qui ont créé la vie qu'ils ont jusque-là, et donc de remettre en question, acceptent de pivoter sur leur axe intérieur pour réenvisager les choses sous un autre axe. Ces personnes systématiquement s'impliquent dans un travail qui a un sens d'intérêt commun. Et vous me direz, c'est pas un peu utopique Ben, c'est parce que je vois. C'est juste ce que j'observe, ce c'est que nous avons à cœur d'être ensemble. C'est ce qui fait sens. Regardez ce qui crée vos plus grandes joies. On a remarqué qu'on n'arrivait pas à avoir des produits, des légumes frais et bio dans la région. On s'est rassemblés et puis tout au départ, chacun a pris des postes en charge. Il y en a une personne qui s'occupait des grosses légumes, une autre qui s'occupait de rechercher quelques producteurs locaux aussi, une autre qui pour l'épicerie, une autre pour le lait, le beurre et des œufs. Et chaque semaine proposait des produits. Voilà, c'est comme ça que ça a débuté en fait. Alors, tu me donnes. Merci. Allez bonne, euh, Allez, bonne soirée. Allez, bonne soirée, Roland. Et toi aussi, hein, Roland. Tu prends la même chose, Annie La bergerie d'Acremont depuis le départ, c'est qu'on implique les consommateurs dans la ferme et qu'il n'achète que nos produits. Et on a survécu toutes les crises grâce aux consommateurs qui achètent les produits laitiers, de la viande et jusqu'à la laine de la bergerie d'Acremont. Et cette laine est transformée naturellement à la filature du hibou à Bonine, tout près de Namur. Euh, la viande, c'est pareil, toute la viande, c'est les consommateurs qui achètent nos viandes nos agneaux de lait, nos brebis, et c'est fait par des artisans, une petite abattoir à Jeudine et un artisan bébouquet à Buissonville et un autre à Bouillon, qui transforment nos produits de boucherie, on va dire, de l'agneau. Je donne euh, pendant septembre jusqu'au fin décembre des cours au fermier qui a un grand problème de difficulté de transformer son lait dû à l'industrie. Le bouche à oreille, ça a amené à beaucoup de choses. Ça veut dire qu'on meurt moins con quand on transmet notre savoir-faire. On est vraiment plus heureux, on dort mieux et c'est plus agréable dans l'humanité. Et nous avons constaté que dans la région de Luxembourg, les projets sont particulièrement autonomes, leur groupe local est très dynamique. Euh, donc je pense qu'autour de Arlon, il y a une conscience qui commence à naître qu'en en fait, il ne faut pas aller chercher euh, ces produits très loin qu'on peut produire localement. Mais évidemment, comme dans d'autres villes, la grande problématique, c'est la spéculation sur les terres, le prix des terres, le, la rareté des terres. Et donc c'est pour ça que Terre en Vue est là, pour faciliter l'accès à la terre pour ceux qui ont le courage de démarrer des projets euh, productifs au niveau alimentaire qui sont là pour nourrir la population. Voilà. Alors ce que j'ai remarqué quand j'ai commencé le, le métier de maraîcher, c'est que la grande majorité des productions locales étaient concentrées sur l'été, automne et début d'hiver. Donc, mon idée était de justement combler ce, ce manque de légumes locaux, c'est-à-dire essentiellement l'hiver et le printemps jusqu'au mois de juin, puisque c'est essentiellement là que ça coince le plus, au mois d'avril, mai, juin. Donc, on s'est équipé de serres, on s'est équipé de chambres froides ainsi qu'une production hivernale type endive. Voilà l'illustration des vieilles variétés, celle-ci fendue, pleine de sucre, excellente, mais qui est juste mûre pour la dégustation par rapport aux hybrides qui sont rondes, bien rouges, et qui sont dures et qui sont peu intéressantes au niveau goût. Par rapport au changement climatique, un simple exemple c'est l'échec au niveau de la culture de la racine de l'endive. Est-ce qu'on peut en, à terme encore continuer à faire de la production de, de chicon on ne le sait pas, on verra. J'ai par exemple mis en place la production de blé dur, qui est au départ une culture du bassin méditerranéen. Ça fonctionne, c'est bien la preuve qu'il y a une évolution du climat. Le tournesol est aussi encore un exemple. Au bout de trois ans, on se rend compte qu'elle est tout à fait adaptée par rapport à, au sud de la Belgique. Oh, ça pique Ah bah alors touche pas ça. Celle-là, n'est pas belle. Voilà, oh, ta une hein, voilà. Parfait. Ouais, ça. Merci, merci. Merci. Monsieur, bonjour, bonjour. Donc, moi je suis producteur de fromage de chèvre. On a créé ce marché ici avec euh, Jean-François Depienne, producteur de légumes, euh, en collaboration avec euh, Nature et Progrès. Et, et donc on a créé ce marché parce qu'il y avait vraiment une demande sur Arlon euh, de produits bio et qu'il n'y avait pas un espace de, de vente pour ça. On a commencé à la sauvage dans la rue et puis alors bon, ça, a, ça a un petit peu convaincu la commune de finalement nous donner un espace. Et donc voilà, on est là, ça fait plusieurs années maintenant. c'est de C'est ma fille qui fait ça. Et ici, c'est un collier. et ça c'est industriel. la filet à perlier. Et ça c'est industriel. There's an enormous amount that you can do in transition without having your local government involved without having good people and transition groups all over the world get a long way without, without that but I think if we really want to tackle the really meaningful bigger scale things we either need the people who are In power to change their thinking or we need to get new people in there who can think in this kind of a way and there are places where uh, like we see in Barcelona where there's been a sort of citizens sort of takeover of local politics and how it works which is really really inspiring where we find people working at that scale it's really important to find the good ones there's a lot of what transition brings which is exactly what those people are looking for at this time how do we communicate with people engage with people where are the best ideas coming from uh, and so increasingly Those people look to transitions. I think it's important not to wait for permission from those people, but to find the good ones, work with them because they're really important for unlocking the more ambitious stuff we need to do. c'est at that, time that people wanted to create a cooperative. Et on a demandé des parts et avec des bras et des gens bien courageux et des coopérateurs on a relevé le commerce et voilà, nous sommes des coopérateurs bénévoles et on essaye de, de stimuler le commerce, voilà, avec des produits, des produits bio, avec des produits d'antan aussi. Les coopérateurs ont quand même exigé d'avoir les produits qu'ils désiraient, du fait qu'ils avaient mis des parts et, ma foi ils se sentaient un petit peu plus investis dans, dans, la, dans la coopérative. Trois et 10, Merci. Merci. Je mais je dois bien avouer qu'au début je ne voyais pas trop l'intérêt d'une monnaie locale parce que je pensais, j'estimais que je consommais déjà localement, donc je ne voyais pas très bien ce que l'EPI pouvait apporter. Et en fait, en utilisant l'EPI, on, en fait, on crée de la monnaie, parce que lorsque vous changez des euros en EPI, les euros que vous nous avez confiés sont investis dans des entreprises et des ASBL de la région, donc vous, vous faites vivre deux fois euh, la région en utilisant l'EPI. Le Réseau Solidairement est un projet qui est né dans toute la dynamique de, de Mex devant Virton. Euh, et c'est parti d'un double constat fait par les producteurs et les épiceries de proximité de la province de Luxembourg. Euh, le constat est le suivant, en fait un producteur ne peut pas euh, sillonner la province pour livrer toutes les épiceries qui désirent avoir ses produits. Inversement, un épicier ne peut pas non plus prendre sa voiture et partir dans tous les coins de la province pour réunir les produits qu'il a envie d'avoir dans son épicerie, les produits locaux, paysans bien sûr. Petit à petit, le projet a pris de l'ampleur. Nous sommes maintenant à environ 35 producteurs et autant de points d'achat. Donc nous livrons aussi des restaurants, des groupements d'achat communs. Euh, et, et, et beaucoup d'épiceries euh, locales de proximité et indépendantes. Au bout de 4 ans et demi de développement, la structure était suffisamment porteuse que pour s'autonomiser en coopérative. La coopérative est née en juin 2017 et euh, nous ne sommes pas peu fiers d'avoir pu engager trois mi-temps euh, pour assurer le travail de la, de la coopérative. La question que je me pose, c'est toujours dans quelle mesure ces petites initiatives éparses vont pouvoir être suffisamment fortes à un moment donné pour devenir un modèle structurel et structurant qui puisse être repris politiquement dans un cadre global suffisant pour se dire, allez, on peut basculer réellement vers une autre société. Par exemple, l'accès à une alimentation saine, si on voulait qu'elle devienne structurelle et structurante. Est-ce qu'on ne pourrait pas se dire qu'on euh, pourrait la développer avec beaucoup plus d'intensité en proposant que dans l'ensemble de l'enseignement, maternel, primaire, secondaire, les enfants et les jeunes puissent avoir accès tous les midis à un repas chaud gratuit, fondé sur de la production qui soit la plus locale possible. On pourrait imaginer qu'à l'avenir, il n'y ait plus seulement des enseignants, des éducateurs, etc. engagés dans l'enseignement, mais pourquoi pas des jardiniers qu'il y ait une mise à disposition de terrains communaux et autres potentiels à proximité de ces écoles. Non pas pour que tous les enfants deviennent jardiniers, mais qu'on puisse passer dedans et qu'il y ait de la production assez intéressante. On pourrait imaginer une cuisine de collectivité. Il y a des maisons de repos, il y a, il y a des établissements collectifs, etc. pour pouvoir rassembler et redistribuer ces repas vers les écoles. Ici, vous êtes sur le vignoble du Poirier-du-Loup, sur Tourny. Le vignoble a été repris par le, la commune en 1999. La Toupie, qui est un centre d'insertion socio-professionnelle et qui travaille avec la pédagogie des EFT, avec un public qui est en décrochage social et professionnel et qui a différentes difficultés de la, de la vie à résoudre et souvent qui sont quand même assez démotivés par le fait de s'investir encore dans quelque chose. On, a, on fait un travail de remobilisation, de redéfinition du projet personnel pour que leurs efforts qu'ils vont fournir dans la vie par la suite aient du sens par rapport à leur projet. Entre 1999 et 2008, on a essayé de travailler en culture raisonnée pour limiter l'utilisation de produits. Donc ça n'était pas satisfaisant pour nous, à la fois parce que... Travailler avec des produits quand même qui ont une certaine toxicité, ça ne nous intéressait pas de continuer comme ça. Et aussi pour euh, vendre un produit de qualité, de qualité euh, gustative mais qui n'empoisonne pas aussi euh, les personnes qui le boivent. On avait visité cinq vignobles en bio et, euh, pour se rendre compte de comment ils travaillaient et de comment euh, avec quelle technique et voir quelles conséquences ça aurait chez nous si on transposait ça chez nous. Et je pense que si on n'avait pas fait cette expérience-là, on n'aurait pas continué. Parce que faire un travail bénévole et venir un peu s'empoisonner, trop, c'était pas trop notre truc non plus. Il y a Attends, je vais pas bien, mais je là. Moi je mets du fichier, j'aime bien. Non, euh, bon. Un brun J'aime la couleur un peu... Un peu brun comme là-bas parce jusqu'à les fleurs rouges. Là. Ah oui. On va partir les deux plaques derrière Oui, et sur à côté de l'ascenseur. Oh oui, mais là il est trop... Est un... Donc, euh, ah, nous recevons du mobilier, des électroménagers, de la vaisselle, des objets de décoration, des objets de puériculture, euh, des... du linge de maison que nous remettons en état. Nous sommes une trentaine de bénévoles actuellement. Il y a des gens qui travaillent dans la mise en place, qui vont chercher le mobilier, qui vont chercher tout ce qu'on nous donne. Il y a des gens qui sont occupés à remettre en état à, on a un menuisier, on a des électriciens qui remettent les, les objets en ordre pour les donner ou les vendre à petit prix. Solidarité répond vraiment à un besoin ici dans la région. Euh, nous allons chercher des invendus dans un magasin et toutes les personnes peuvent venir chercher une, un peu de nourriture. Qu'est-ce qu'il m'a montré ça hier Il n'y a pas de pain aujourd'hui Non. non. Euh, ça si je te ça met où alors Là ça va. Il y en a déjà dans des gens qui ont de ce truc. Oui, oui. Je ça pas, va. juste dit. dis peux aller le pas, pas, voilà. ça, L'histoire voilà, eh du Ripper Café euh, il a commencé dans le cadre d'un café citoyen à virton euh, on, on travaillait sur un sujet qui était l'obsolescence programmée et la consommation. Très vite, euh, il y a eu beaucoup de bénévoles qui se sont proposés, qui avaient des compétences dans le domaine du bois, de la couture, de l'électromécanique, des ordinateurs, etc. Et donc on a mis en place ce Ripper Café qui tourne maintenant depuis trois ans. Le principe, vraiment, c'est d'essayer de nouer des contacts entre la personne bénévole qui répare et la personne qui vient réparer et d'avoir un échange, un partage des connaissances, essayer d'apprendre comment on répare, comment on démonte un objet. Et donc, il y a vraiment euh, une possibilité pour les gens de, de nouer des liens et de, de pouvoir réparer ensemble euh, les objets. Le projet Enova est né déjà d'une initiative citoyenne, donc entre euh, des parents, des grands-parents, euh, des gens extérieurs, des enseignants, euh, des directions aussi, qui en fait ont eu à un moment donné une envie de, de changement dans l'enseignement et qui se sont rassemblés pour faire un comité. Euh, puis euh, on a un petit peu cherché partout des possibilités pour, pour s'implanter euh, quelque part et euh, on a eu la chance ici euh, à Tertre. Euh, bah, d'avoir une possibilité, en fait, pour venir reprendre euh, ce presbytère On a transformé en école, en fait, c'est clairement ça, parce qu'à la base, bah, ce n'était pas du tout une école ici. Et donc, c'est vrai que pendant les vacances, euh, on a beaucoup travaillé, les enseignants, les parents, énormément, ont donné beaucoup de leur temps, euh, les ouvriers communaux aussi, pour, euh, bah, pour faire que cet endroit devienne réellement une école. Ce qu'on fait dans cette école-ci est donc possible partout. Euh, ce qui m'a particulièrement intéressé, c'est que c'est un projet nouveau et qu'on va construire ensemble. On répond à une certaine demande, donc une demande de la part des parents qui avaient envie d'une école avec un, une dynamique un peu différente de ce qu'eux-mêmes ont connu. Euh, la parole est sacrée, donc quand on prend la parole, les autres ont le devoir de nous écouter et quand les autres ont la parole, nous on a le devoir de les écouter aussi. Alors écouter, c'est pas seulement avec ses oreilles, d'accord C'est aussi essayer de regarder la personne qui parle, essayer de ne pas chipoter Okay, ou rigoler avec sa voisine. D'accord voisin. On cherche à faire les choses différemment pour que, pour que chaque enfant puisse trouver sa place. Et euh, ce qui m'intéresse le plus c'est qu'on puisse euh, discuter euh, longuement de comment on fait, pourquoi on le fait, tout en essayant de, de répondre aux valeurs qui, qui sont les nôtres, euh, solidarité, entraide, coopération. Euh, on, a des, on a des cadres qui sont euh, bien balisés par. Euh, par le pouvoir public, que ce soit par les projets communaux ou le décret mission, par exemple, qui, qui, qui nous invite à, à réfléchir l'école autrement. D'ailleurs, je pense que c'est dans l'air du temps. Ce qui, moi, me motive très fort, c'est qu'on peut, euh, qu peut essayer des tas de choses, peut-être parfois plus librement, sans se sentir trop vite jugé. Euh, et le problème de l'école, finalement, c'est le problème de tout le monde. Tout le monde a son avis. Et euh, bah, c'est ça qui rend le débat, finalement, très intéressant, c'est qu'on qu peut... On peut déjà en discuter, en tout cas ici, c'est ce qu'on essaye de faire. Alors, juste pour terminer, Edouard, pour terminer, je tiens quand même à vous féliciter parce que je trouve que vous avez, euh, vous avez plutôt bien géré, okay enfin, c'était chouette, euh, vous avez respecté la parole de l'autre, etc. Euh, et je rappelle aussi la responsabilité du rangement maintenant du local. Nathan qui doit effacer le tableau. Et euh, les responsables sortis dans le calme sans courir, bien sûr, cette après midi Et n'oubliez pas de ranger le local. Il y a deux ans, en fait, nous est née cette idée de parlement climat citoyen qui est une idée euh, qui vient de la conjonction euh, de deux intuitions. La première, c'est euh, l'intérêt pour le tirage au sort des citoyens. Et la seconde, c'était de se dire, ben, au fond, voilà, la COP21 arrive début décembre, mais qu'est-ce qu'un citoyen ordinaire en province de Luxembourg a à dire par rapport à cette euh, COP21 2500 citoyens ont reçu une lettre dans leur boîte aux lettres, les invitant à participer au Parlement climat citoyen. Nous avons eu 70 réponses positives, ce qui fait 3%. Donc de personnes qui étaient prêtes euh, à réfléchir effectivement à ce que la province pouvait faire par rapport à la question du changement euh, climatique. Et donc euh, ces personnes se sont rencontrées une première fois en septembre. Et durant ce premier week-end, en fait, elles ont surtout eu l'occasion de comprendre quel était l'enjeu de ce Parlement climat citoyen. Elles ont rencontré euh, les autorités provinciales qui avaient effectivement euh, quelque part cautionné cette demande et qui les a invitées à remettre leurs conclusions euh, lors du conseil provincial qui précédait de trois jours euh, l'ouverture de la COP21. Et d'autre part, ils ont eu l'occasion de rencontrer en fait une euh, série d'experts sur les énergies renouvelables, la biomasse, la forêt, l'agriculture. Parce qu'en fait, euh, cette idée de tirage au sort, elle est basée sur euh, au fond quelque chose d'assez intuitif, c'est de se dire si euh, des personnes se sentent concernées par un problème et qu'elles puissent euh, obtenir l'information et la formation qui les rendent compétentes, ben, alors elles peuvent faire des propositions qui sont pertinentes pour le territoire où elles se retrouvent. Oui. Oui. Vent du Sud est une coopérative qui est née en qui a commencé à travailler en 2011 et qui euh, a eu beaucoup de chance dans la réalisation d'un projet ici à Arlon. Depuis 2015, on a une éolienne qui tourne et qui euh, qui produit de l'électricité pour environ 1100 euh, ménages de la région. Lors de l'inauguration de l'éolienne, on avait décidé de travailler tous ensemble à une grande journée qui s'est appelée Souffle commun, dans laquelle on a appelé un peu toute une série d'initiatives de la région. Notre souhait, c'était de faire que tous ensemble, on puisse montrer les initiatives euh, intéressantes en termes de transition dans la région. Oh oh Aujourd'hui, on s'est réuni avec euh, deux coopératives de la province de Luxembourg et à côté de la province de Luxembourg, pour signer un accord de partage des parts. Notre notre ambition, elle est justement de, de permettre aux citoyens de se réapproprier euh, l'énergie, l'énergie qui, qui est basée sur des ressources locales, euh, renouvelables et, et durables et c'est important que, que ça ne soit pas laissé uniquement dans les mains des grandes compagnies industrielles. Avec ce, cette forme coopérative, on peut aussi se permettre d'autres actions sur le côté, qui sont des actions qui portent plus sur notre rapport à la société. C'est comme ça que, par exemple, en, lors de la conférence sur le climat à Paris, euh, on a organisé euh, à Abe une, euh, une marche pour le climat où ont participé euh, plus de 500 personnes, ce qui est un, un succès euh, au niveau local quand même euh, assez inédit. On a aussi euh, participé par exemple récemment à la chaîne humaine euh, entre Aix-la-Chapelle et Tiange pour demander l'arrêt immédiat des réacteurs endommagés de Doule 3 et Tiange 2. Euh, ce sont des, des thèmes qui sont, on va dire, euh, peut-être périphériques à notre objet, mais qu'on qu trouve importants et, et qui nous, avec cette forme de société coopérative, qui nous permettent d'agir de, de, euh, sur ces, sur ces questions-là et d'être euh, euh, vraiment une, une, une, une force citoyenne qui peut contribuer, à, qui veut contribuer en tout cas, à changer la, la société. Alors on s'est retrouvé, toute une nouvelle équipe, au sein du conseil communal en 1982 et on a toujours essayé de partir du principe qu'on a assez de potentialité dans la communauté même, qu'on n'attend pas le sort du gouvernement central. Euh, ou d'un parachutage d'activités économiques d'en haut mais qu'on voulait toujours bâtir sur le potentiel endogène. On a été la première commune au Luxembourg à ouvrir les commissions consultatives qui jusque-là étaient toujours réservées aux élus et euh, au cours des routes on peut dire qu'il y avait en permanence une dizaine de euh, commissions consultatives sur différents sujets euh, comme culture, jeunesse, euh, environnement, développement durable. Et quand on sait que la commune a 2400 habitants et qu'il y avait des temps où il y avait presque 100 citoyens et citoyennes qui faisaient partie de ces commissions, alors si vous parcourez les routes de, de notre commune, dans chaque dixième maison, il y a une femme ou un homme qui fait partie euh, d'une euh, de ces commissions. Alors c'est vraiment la démocratie participative et euh, une grande partie des idées qui ont été réalisées à Bacriche euh, ont surgi non pas autour de la table du conseil communal mais dans ses commissions. Et au début, au, au, au moitié des années 90, c'est vraiment l'idée du changement climatique euh, qui s'est développé. Et déjà en 97, on a fait la, notre, développé notre première stratégie euh, pour réduire de 50% les émissions de CO2. Euh, sur le site où on se trouve ici, c'est la combinaison d'une installation de biométhanisation où 19 agriculteurs à travers une coopérative agricole ont investi euh, au début des années euh, 2000 5 millions d'euros pour produire beaucoup d'électricité qui est injectée dans le réseau, mais ils ne savaient pas quoi faire de la chaleur. Alors c'est là qu'on s'est mis ensemble autour d'une table et qu'on a dit mais euh, la commune va acheter la chaleur aux agriculteurs, on va mettre en place un réseau de chaleur, Et peu à peu, on va fournir de la chaleur à nos propres bâtiments communaux, mais aussi euh, aux citoyens, euh, aux entreprises, euh, et voilà. Et le projet a eu tellement de succès que bientôt, le biogaz ne suffisait plus pour produire la chaleur. Et la commune a investi elle-même, elle a rajouté euh, une chaudière au bois. Entre temps, cette chaudière fait quand même euh, 4 MW. et à ce jour, euh, il y a plus de 200 bâtiments qui sont raccordés à un réseau de chaleur de 14 km. Alors on peut dire qu'aujourd'hui euh, la commune Beckerich produit pratiquement 100% de son électricité basse tension et à travers le réseau de chaleur, elle fournit 40% de toute la chaleur utilisée. Toute cette électricité produite et toute cette chaleur produite, il n'y a pas un euro qui part à l'extérieur de la communauté. Le biogas, c'est les 19 agriculteurs. Euh, la chaudière à bois et le réseau de chaleur, c'est la commune, c'est-à-dire on est euh, maître du jeu. C'est le conseil communal qui fixe le prix de la chaleur euh, à Bécrich. Et finalement, la, la commune euh, de Bécrich a toujours appliqué le principe euh, penser globalement et agir localement. Depuis euh, 1995, la commune de Bécriche a investi 0,7% de ses recettes budgétaires dans des projets dans le sud euh, si c'est possible dans euh, le, la problématique du changement climatique, dans la formation des femmes, euh, pour que ce qu'on finance dans le sud, dans les pays du sud, soit cohérent avec ce qu'on fait euh, ici. Euh... La est un centre d'économie sociale qui regroupe plusieurs activités. Euh, il y a une première activité que vous voyez derrière ici, c'est la création du marché fermier, la promotion d'une agriculture locale et de qualité. Et euh, à côté de cette activité s'est greffée une activité d'insertion socio-professionnelle. Donc, On fait des formations pour des personnes éloignées de l'emploi en de cuisine et les personnes viennent travailler ici. On a un service traiteur qui utilise aussi les, les produits locaux. Et à côté de cette activité-là, il y a une autre action d'insertion socio-professionnelle qui donne des compétences de base pour les métiers de la vente, de l'accueil et de la logistique. Donc la Halle de Han, en fait elle a commencé par euh, une initiative citoyenne dans les années 80. Quelques personnes, un groupe d'amis s'est regroupé pour euh, créer un groupement d'achat collectif. Et petit à petit ce, ce groupe a, a grandi et l'espace était devenu trop petit pour euh, rassembler les produits, pour les distribuer, pour faire les paniers. Et le groupe a mené une réflexion et a décidé d'ouvrir un marché fermier, de créer du lien entre le producteur et le consommateur. Et c'est comme ça que le marché a démarré dans un village tout près d'ici. Alors aussi au niveau de la Halle, on organise des, des actions de sensibilisation sur différentes thématiques, parfois euh, sur la santé, sur l'agriculture, sur le climat toutes des thématiques de société qui nous touchent et qui nous intéressent. Il y a deux ans, on a eu une conférence avec José Bové, on a eu l'année dernière Jean-Pascal Vanipersen qui est venu nous parler du climat, et alors cette année-ci, très récemment, Olivier Descuter qui est venu nous parler de, du bonheur, de l'action publique et de la militance pour une société meilleure. Non seulement être en transition, ça veut dire être les mains dans le cambouis, vraiment y aller, mais c'est aussi quelque chose de très fort qui part du cœur. C'est quoi mon désir profond Comment j'ai envie de vivre ici, dans cette société-ci Quel type de lien j'ai envie de cultiver avec mes voisins Comment je me reconnecte à l'entièreté de cette nature qui est autour de nous Comment est-ce que je peux refavoriser des rapports beaucoup plus sains entre différentes générations, différentes populations Comment est-ce que, à l'échelle de mon territoire, je sais qu'on n'est pas dépendant d'alimentation qui vient du bout du monde et qui est pilotée par des grandes multinationales. C'est quelque chose qui vient des tripes et du cœur. Après, c'est dans la lucidité de tout ce qu'on connaît en termes de chiffres, en termes de constats, et c'est en permanence dans l'action. Si on réussit, c'est extraordinaire. Si on rate, c'est n'est pas grave. On va apprendre et on recommence.